Nous voici maintenant dans OneDrive. Regardons ensemble de quoi est composée son interface utilisateur. Alors tout en haut de la page, nous retrouvons la barre des menus dans laquelle nous retrouvons le menu Nouveau qui nous permet de créer un dossier ou de débuter un document Word, Excel, etc. Juste à sa droite, nous avons le menu chargé qui lui nous permet d'ajouter dans notre OneDrive un fichier ou des fichiers ou un ou des dossiers. Pour l'instant, nous allons passer Flow et synchronisation pour nous retrouver à la droite où l'on retrouve deux icônes. Le premier icône nous présente les options d'affichage qui nous permet de voir le contenu dans le volet de contenu ici sous forme de liste ou de liste compacte, ou encore de vignette. Juste à sa droite, nous retrouvons l'icône détails, qui lui fait apparaître, lorsqu'on clique dessus, un volet, le volet latéral droit, qui nous présente les détails du fichier qui serait sélectionné dans le volet de contenu ici. Alors, si je sélectionne le fichier Allo, nous voyons apparaître un aperçu rapide de ce fichier et des détails qui le concernent.